Allez, c'est parti pour cet exercice type DS donc sur le chapitre vecteur droite et plan de l'espace. Dans un repère de l'espace, on donne les points A, B, C et D. donc On donne les coordonnées ici, hein, trois coordonnées parce qu'on est dans l'espace et on va pouvoir démarrer. Donc avant de démarrer, comme d'habitude, hein, si tu regardes cette vidéo sur YouTube, je t'invite à donc, liker la vidéo, t'abonner, partager, ça aide beaucoup la chaîne. Donc merci beaucoup euh, d'avance. Allez, on y va. Donc question 1, les droites AD et BC sont-elles parallèles, justifiées alors, comment on montre que des droites sont parallèles ou non dans l'espace En fait, on va regarder si leurs vecteurs directeurs sont collinaires ou non. Okay donc là, un vecteur directeur évident de AD, bah, c'est le vecteur AD. Et pareil pour BC, c'est le vecteur BC. Donc on va regarder si ces deux vecteurs sont collinaires ou non. Alors, le vecteur AD, bah, pour calculer ses coordonnées, donc tu fais celle de D, moins celle de A, et tu fais ça en colonne, tu vois, tu remplis d'abord 0, 3, 7, ici, donc 0, 3, 7 qui est là, 2, 1, 5 qui est ici. Alors, je te conseille de remplir en colonne, comme ça, de mettre des moins à la fin entre les deux, et tu trouves moins 2 de 2. Donc, tu fais pareil pour BC, donc là tu as celle de C, moins celle de B, donc, celle de B, celle de C elles sont là, 3, 3, 5, tu vois ici, celle de B, elles sont là, 4 de 4, donc, tu trouves moins 1, 1, 1. Maintenant, en fait, on va essayer de voir si on a une relation de proportionnalité entre ces deux vecteurs. Donc, Par exemple, AD égale, enfin, une relation du type AD égale KBC. Donc ça peut être par exemple AD égale 3BC ou moins 4BC, etc. Ou ça peut être dans l'autre sens aussi, BC égale 2AD, peu importe. Donc là, je l'ai mis dans ce sens-là exprès parce que tu vois, on va trouver ça, égale 2BC. Bon, alors comment on fait ça En fait, on fait le rapport... Euh, des coordonnées d'un vecteur sur un autre, tu vois, donc 2 à 2 c'est-à-dire x sur x, y sur y z sur z, donc en général on prend le vecteur le plus, donc qui a la, les coordonnées les plus élevées en valeur absolue, donc là c'est plutôt celui-là et on commence par celui-là, tu vois, on fait moins 2 sur moins 1, ce que tu vois ici, 2 sur 1, ce que tu vois là 2 sur 1, et encore une fois 2 sur 1, alors comme on a deux fois la même chose, tu vois, 2 sur 1, 2 sur 1 mais je ne l'ai mis qu'une fois ici, moins 2 sur moins 1, égale 2 sur 1, et tout ça c'est égal à 2, tu vois, tu peux l'écrire comme ça. Donc finalement, comme on trouve la même constante en faisant le rapport de ces différentes coordonnées, on trouve 2 à chaque fois, bah ça veut bien dire que les vecteurs sont collinaires, tu vois. Donc tu récapitules en disant AD égale 2BC, alors ne te trompe pas, il n'est pas BC égale 2AD, tu vois, on le voit bien ici, ça c'est égal à 2 fois ça, tu vois, pour passer de là à là, et finalement, on fait x2. Tu vois voilà. Donc, à partir du moment où tu as montré que AD est égal à 2BC, ben, ça veut dire que AD et BC sont collinéaires. Et finalement, si les vecteurs, si des vecteurs directeurs, des droites qui nous intéressent, donc sont collinéaires, forcément, ces droites-là sont parallèles. d'accord Donc, c'est pas la peine de euh, préciser que AD est un vecteur directeur de AD et que BC est un vecteur directeur de BC. On le voit très bien ici. Okay Ce n'est pas la peine de mettre une phrase ici entre les deux. Ça ferait un peu un peu lourd, voilà c'est évident. OK, Donc question 2. Déterminer une relation vectorielle liant les vecteurs AD, AB et AC. Donc habituellement, quand on a ce genre de question, en fait, on va dire... Alors, je monte un peu. On va dire, supposons qu'il existe deux réels A et B, tels que on a ça, AD égale A à B, plus BAC. Ensuite, on va tomber sur un système donc de trois équations à deux inconnues. On résout ce système-là et on regarde s'il y a une contradiction ou non. Et puis, on conclut par rapport à ce qu'on a supposé au départ. C'est un peu long, donc tu le trouveras dans d'autres exercices si tu veux dans cette, cette, cette démarche. Mais là, en fait, on peut aller plus vite. On va tomber sur ça aussi, mais en passant par ce qu'on a trouvé à la question 1. Donc, autant en profiter. On va partir de là, tu vois, AD égale 2BC, ce que j'ai écrit là. D'après 1, AD égale 2BC. En fait, l'astuce ici, ça va être de décomposer le vecteur BC avec la relation de Chasles. En fait, tu introduis le point A entre B et C, tu vois, donc ça te découpe ton vecteur BA plus AC. Donc ça, tu sais faire, je pense, en terminale, il n'y a pas de souci. Et ensuite, tu développes le 2. Hop. Voilà, donc ça te fait 2BA plus 2AC. Donc toi, tu veux du AB, on te dit en fonction de AB. Donc tu retournes ce vecteur-là, donc BA est égal à moins AB, du coup 2BA est égal à moins 2AB, et tu tombes sur AD égale moins 2AB plus 2AC. Donc tu vois, c'est une relation de ce type-là, avec A qui vaut moins 2, et B qui vaut 2. Voilà, donc c'est ce qu'on te demandait dans cette question, tu vois, déterminer une relation vectorielle liant ces trois vecteurs, on a bien... Une relation vectorielle. Ça, ça s'appelle une combinaison linéaire. Tu vois, quand un, un vecteur est exprimé en fonction de deux autres avec des coefficients comme ça. Voilà. Alors, on va s'en resservir après, de toute façon, de cette, de cette relation. Donc, que retrouve-t-on grâce au résultat précédent au sujet des points A, B, C et D Alors, que retrouve-t-on ? Le « retrouve », il est un peu mal choisi. Ici, c'est plutôt que peut-on conclure Que peut-on déduire, tu vois Bon, en fait... Ça va aller assez vite ici, puisque ça c'est un truc du cours que tu dois avoir en tête. Donc tu vois, euh, d'après la question 2, donc on a vu que AD est égal à moins 2AB plus 2AC, c'est une relation de ce type-là. Et en fait, ça, ça te permet de dire que ces trois vecteurs-là sont coplanaires. D'accord Donc le passage de là à là, c'est du cours. Donc tu peux dire directement, donc AD, AB et AC sont coplanaires. Et finalement, ben, les quatre points qui permettent de former ces vecteurs-là, tu vois, A... B, C, D, bah, si ces vecteurs-là sont coplanaires, forcément, les points qui les composent sont aussi coplanaires. Okay bon, voilà. Donc là, cette question-là, c'était assez rapide. Alors, dernière question. Les droites A, B et C, D sont-elles séquentes Justifiées. Deux droites séquentes dans l'espace, il y a deux, deux choses à vérifier. Alors Déjà, il faut qu'elles soient coplanaires, donc qu'elles appartiennent au même plan, tu vois? et en plus qu'elles ne soient, euh, qu soient pas parallèles. Deux droites parallèles dans le même plan, euh, elles ne se coupent pas. Okay? Donc coplanaires et non parallèles. Alors, on va commencer par non parallèles. Coplanaires, tu vas voir, c'est facile parce que, en fait, comme on a déjà montré que ABCD et D étaient coplanaires, finalement, toutes les droites formées par, par ces points-là, euh, finalement elle va être coplanaire aussi. Okay Donc nous, on va commencer par montrer que les droites AB et CD ne sont pas parallèles déjà. On va utiliser la même technique que la question 1. Tu vois, ici, je t'avais dit qu'on pouvait étudier si deux droites étaient parallèles en regardant le, leur vecteur directeur. Là, on avait trouvé qu'elles étaient parallèles. Bah, on va faire exactement la même chose, mais on va trouver qu'elles ne sont pas parallèles. Donc cette fois, c'est les droites AB et CD. Donc on va prendre les vecteurs directeurs les plus évidents de ces droites, donc les vecteurs AB et CD, forcément. Donc là, AB, ben tu fais B-1, et CD, tu fais D-C. Donc tu reprends les coordonnées qui sont dans l'énoncé, tu vois 4, 2, 4, 2, 1, 5, donc tu trouves ça, 2, 1, 1, et 0, 3, 7, et 3, 3, 5, donc 0, 3, 3, 0, 2. Et ensuite, tu fais, comme tout à l'heure, tu essaies de voir s'il y a proportionnalité entre ces deux vecteurs en faisant le rapport des coordonnées. Donc 2 à 2, 1, x sur y, x, y sur y, etc. Et euh, là, tu vois, il y a un vecteur qui comporte un 0. Donc je te conseille de faire attention à ça. Je te mets un petit, petit warning là. Faire attention, ça veut dire qu'en fait... Il ne faut pas se retrouver à faire 1 sur 0 par exemple quand tu fais des... le rapport des coordonnées. Donc on va plutôt commencer par ce vecteur là, tu vois. Si tu repères un vecteur où il y a un 0 dedans, bah, tu commences par celui-là. Je fais plutôt ce vecteur sur celui-là. Comme ça, tu auras plutôt du 0 sur 1. Tu ne seras pas embêté avec du 0 au dénominateur, etc. etc. Donc voilà. Donc là on fait moins 3 sur 2. X sur x, x prime sur x. Ça te fait moins 3 demi. de là à là, il ne s'est rien passé, j'ai juste mis le moins devant pour faire, bon, pour faire le calcul et euh, ensuite 0 sur 1, y prime sur y, 0 sur 1, 0. Voilà. Dès que tu tombes sur un problème, un problème dans le sens où on ne trouve pas le même résultat là et là, bah tu peux t'arrêter, ça n'a pas la peine de faire 2 sur moins 1. D'ailleurs en faisant 2 sur moins 1, tu, tu trouves encore autre chose. Voilà, donc Là tu trouves moins 3,5 et 0 qui ne sont pas euh, égaux, donc, tu peux conclure directement. Que, en fait, on ne peut pas trouver une, euh, une constante telle que AB égale KCD ou CD égale KAB. Okay. Donc ça veut dire que ces vecteurs-là, en fait, ils sont pas collinaires. Donc AB et CD ne sont pas collinaires. Donc forcément, euh, les droites dirigées par ces vecteurs-là, donc AB et CD, ne sont pas parallèles. Okay. Alors tu peux avoir donc, deux droites parallèles dans l'espace, mais qui ne sont pas dans le même plan deux droites parallèles dans l'espace qui ne sont pas dans le même plan, elles ne vont pas se couper. si En perspective, comme ça, tu vois, si tu as deux droites parallèles, alors je ne sais pas si on voit très bien ce que je fais là, mais tu peux très bien avoir des droites non parallèles dans l'espace, mais qui ne se coupent pas, Tu vois, avec l'effet de la profondeur, On ne pas se faire avoir. Donc il faut quand même bien vérifier, enfin bien justifier, que ces droites-là sont coplanaires aussi. Donc, De plus, après la, le résultat qu'on a trouvé à la question 3, ABCD sont coplanaires. Okay. Ça, on l'a trouvé, je te rappelle ici. Bon. Comme A, B, C et D sont coplanaires, AB, bah, B, donc la droite formée par les points A et B, et la droite formée par les points C et D, bah, sont forcément coplanaires aussi. Okay. Donc, finalement, tu as des droites qui sont coplanaires et non parallèles, donc tu peux conclure qu'elles sont séquentes. Voilà. Bon, mais écoute, on a fini cet exercice. Donc, moi, une dernière fois, bah, si, voilà, si tu regardes cette vidéo sur YouTube, je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne, partager, liker, etc. Et puis, te dire aussi que tu peux retrouver cette vidéo et la correction donc, PDF de cet exercice sur mon site, jebossetranquille.fr. Donc, n'hésite jebossetranquille pas à aller jeter un coup d'œil. Tu trouveras sur ce site plein d'autres ressources, en fait, de la gestion du stress, des cours particuliers, des stages, etc. Donc, je te laisse aller jeter un coup d'œil si tu as envie. Et moi, je te dis euh, à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao